Location saisonnière ou location de courte durée, je voulais vous donner dans cette vidéo 7 conseils, dont un qui est très contre-intuitif pour vous aider justement à dénicher un bien qui s'y prête avec exemple à l'appui un appartement euh, qui coûte moins de 100 000 euros, frais de notaire inclus, pour vous aider à réussir ce projet ou à mieux cibler vos recherches si vous êtes euh, dans ce genre de projet. Alors tout d'abord, on a la chance d'être en France, donc euh, une des premières destinations mondiales au niveau touristique. Donc l'idée pour vous, c'est de cibler une ville, peut-être la ville où vous habitez idéalement, euh, qui fait l'objet bah, de, de visites de la part des touristes, ou alors une ville avec un centre d'intérêt assez conséquent, avec du flux donc, de personnes. Et donc vous avez par exemple, euh, pour cibler euh, les, les 125 lieux les plus visités de France, vous avez des classements régulièrement, et notamment il y a un, un site internet qui s'appelle monbeaupays.fr, qui, comme ça, fait des classements régulièrement, et puis il y a d'autres genres de supports qui, qui sont mis à jour régulièrement, qui vous aident justement à mieux cibler vos recherches et à orienter justement les, les, les endroits où vous devriez rechercher. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'identifier une ville, mais c'est peut-être la ville où vous habitez si vous avez la chance d'habiter dans les grandes villes et qui sont très recherchées. Deuxième conseil pour trouver un bien, et c'est là où il y a beaucoup de gens, la majorité en fait des gens qui, qui, qui, qui n'y arrivent pas ou qui abandonnent, c'est de vous intéresser aux ventes occupées. Qu'est-ce que c'est les ventes occupées Et c'est le conseil contre-intuitif, c'est de vous intéresser aux biens qui sont déjà vendus, loués avec des locataires à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais oui, mais dans ce cas-là, comme il y a déjà des locataires, je ne peux pas... Euh, faire ma location saisonnière euh, dès que j'achète La réponse est oui, effectivement, vous devez être patient, mais comme on parle d'immobilier, il vous, vous projeter à long terme, sur 20 ans, euh, 15-20 ans, et donc bah, s'il faut attendre quelques mois ou années le temps que les locataires en place partent, bien, je vous invite à faire cela. Et autre, donc Première chose, vous allez concrétiser un appartement alors que tous les autres passent à côté. Deuxième chose, vous bénéficiez d'un appartement avec une décote. Euh, le, un, un, un bien vendu loué est toujours vendu moins cher que ce même bien sans même faire un tra de travaux de rénovation vendu vacant tout simplement parce que eh il y, y a des contraintes, pour les visites c'est moins évident euh, si vous voulez euh, et ce genre de bien justement est fermé aux personnes qui veulent venir habiter. Et vous allez voir, cet appartement se prête à mon propos, puisque eh c'est un appartement qui pourrait faire l'objet d'une résidence pour un, un couple, ou, ou voilà, un couple par exemple, mais sauf qu'ils ne peuvent pas venir habiter puisqu'il y a des locataires. Donc ça, c'est ça réservé aux investisseurs, donc il y, y a moins de personnes qui vont s'y intéresser, qui vont être concernées. C'est la raison pour laquelle il y a une décote. Qui plus est, le, le montant du loyer peut tirer vers le bas le prix du, du, du, du bien et puis encore une fois, ben, il y a des contraintes au niveau des visites puisque ben, il faut que le locataire vous ouvre la porte il faut que vous, vous soyez disponible à ce moment-là et que le vendeur peut-être également, qui est un particulier euh, puisse être présent s'il le souhaite bref, vous, vous comprenez, les diagnostiqueurs tout ça, ça fait des contraintes et donc ça tous ces éléments font que les ventes occupées, les biens loués euh, sont vendus moins cher et vous devriez vous y intéresser, surtout quand les biens en question moyennant un peu de patience de votre part et bien sont euh, intéressants et je vais vous montrer donc justement euh, les, les photos et là on en vient à la configuration alors déjà les photos alors, vous voyez, bah, c'est un bien loué, donc il bah, y a des meubles, il y, y a le chien qui est là justement. Là c'est relativement, c'est plutôt bien rangé, mais des fois ce n'est pas le cas, donc c'est pas très vendeur, vous voyez. Donc euh, là encore, on voit que c'est un appartement récent, lumineux, donc il n'y a pas de problème, mais ça peut en poser dans certains autres endroits par ailleurs. Et donc on attaque la description, et donc là j'en viens à la, à la troisième clé, c'est la configuration. Il s'agit d'un appartement T2 bis. Alors qu'est-ce que c'est un appartement T2 bis C'est un appartement T2 avec une, une chambre. Une pièce avec une fenêtre avec 9 mètres carrés ou plus, ou 20 mètres cubes ou plus. Et puis, il y a une, une, une autre pièce qui ne peut pas être déclarée comme chambre, euh, car elle fait moins de 9 mètres carrés. Alors, il y a une, il y a une fenêtre, immanquablement, un euh, mais bah, bizarrement, voilà, administrativement, c'est un T2, c'est pas un T3. Sauf que, vous l'avez compris, cet appartement pourrait se louer en, en habitation euh, de, euh, classique, meublée, comme un T3. Et là, ça va vous comprenez la différence, ça peut se louer comme un T3 alors que ce n'est pas administrativement mais c'est un point tout à fait intéressant autre point de la configuration qui nous est indiqué ici, il s'agit il y a une place de parking attitrée donc moi j'entends que c'est un, un lot qui, privatif qui vous est vendu avec l'appartement donc ben ça c'est un, un vrai plus soit l'usage, vous vous rendez compte que c'est un vrai plus pour les locataires que ce soit les résidents à l'année, je vais y revenir, ou les, ou les, ou les locataires, euh, qui, les séjourneurs, et vous gardez cette place, soit elle n'est pas indispensable à la location, elle n'apporte pas grand-chose, vous pourriez la revendre. Et là, bah, vous avez déjà peut-être entre 7 et 10 000 euros, je ne connais pas les, les, les, les prix d'une place de parking à cet endroit, mais d'argent, vous pourriez rapatrier en vendant juste cette place de parking, c'est tout à fait légal, c'est un lot, vous pouvez conserver l'appartement et revendre la, la, la, la place de parking que vous auriez achetée. Autre configuration, on voit qu'il y, y a un balcon. Donc ben, ça, ça, ça vaut de l'or, que ce soit pour de l'habitation ou de la location saisonnière. Donc c'est un autre point intéressant. Et puis vous avez la, la construction aussi de 2004, et ça c'est euh, intéressant également. Euh, notamment ben, parce que c'est pour le, le, le DPE, ça vous, ça vous affranchit de cette nouvelle loi qui arrive, qui fait, qui fait couler beaucoup d'encre, et qui donc pour la résidence, eh bien, contraint un bon nombre de propriétaires à rénover, à faire des travaux d'isolation pour que vous soyez classé en bonne note avec le, le, le diagnostic de performance énergétique, DPE. Et bien, avec, en, en investissant dans, un, dans des biens de, de construction récentes, bien, il y a de fortes chances que votre DPE soit déjà correct et le soit pour les années à venir, y compris quand la réforme arrivera. Donc vous dormez sur vos deux oreilles, qui est un autre principe aussi. Et ce qui n'est pas dit, c'est qu'il doit y avoir un ascenseur en fait. Moi je, je le déduis en voyant la petite annonce, faudrait le voir sur les visites, mais en tout cas, autre point Donc c'est la, la configuration qui va faire en sorte que c'est intéressant. Et j'en viens au quatrième point, c'est que comme c'est un T2 bis qui peut se louer comme un T3, un des principes quand vous voulez chercher un appartement ou un bien immobilier qui se prête à la location saisonnière de courte durée, l'idée étant de générer un loyer largement supérieur à de l'habitation classique, ben il faudrait que le loyer que vous en obtiendriez en habitation longue durée meublée classique d'habitation couvre le montant de, vos de votre remboursement à la banque et de vos charges et de vos taxes. Oui. donc ça c'est un principe, c'est très sécurisant, vous l'avez compris, puisque par exemple, vous démarrez votre projet de location saisonnière, vous vous rendez compte, soit vous n'avez pas le succès compté, ça veut dire que vous avez mal fait votre étude de marché ou qu'il y a un problème qu'on n'a pas vu à l'achat, ça peut arriver, soit vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien, bah, sauf que ce n'est pas pour vous parce que ça vous prend un temps fou et vous êtes devenu hôtelier, donc ça c'est un, un, du temps qu'on n'a pas forcément vu euh, au démarrage, mais qui est, qui est existant, Soit vous avez des prestataires bah, qui vous coûtent plus cher que prévu, si vous ne faites rien, vous déléguez à des sociétés spécialisées, mais tablez sur le fait qu'elles vont vous prendre 20 à 30 des loyers que vous encaissez. Donc bah, ça, c'est à prendre en compte aussi dans la rentabilité. Ou euh, autre, autre événement, bah, cette, cette, ce sous-traitant peut vous le lâcher en cours de route, hein, puisque bah, vous signez un contrat, mais bah, si la société n'existe plus ou arrête l'activité, vous bah, vous retrouvez le bec dans l'eau, il faut retrouver un prestataire de confiance. Ou autre événement, bah, comme on a connu dernièrement, une, un événement sanitaire qui fait que bah, tous les logements en location de courte durée et les hôtels ont énormément été impactés. Bah, donc, le, le plan B de ce cours, c'est de pouvoir revenir à la location d'habitation, d'arrêter la location saisonnière et là, bah, de pouvoir rester à flot avec un loyer en habitation classique meublée, un loyer qui vous permet de couvrir votre mensualité et vos charges et vos taxes. Donc ça, c'est un des, des, un des principes, justement, euh, que vous devrez pouvoir trouver en investissant dans un bien immobilier. J'en viens également maintenant au quartier, puisque dans les, dans les villes que vous aurez ciblées, ben, il y a le quartier qui est quand même intérêt important, puisque, ben, on ne peut pas investir n'importe où, il y a des quartiers parfois à éviter, ou d'autres qui ne se prêtent pas du tout à la location euh, euh, de courte durée, la location saisonnière. Et là, vous voyez dans la deuxième ligne de cette petite annonce, située entre l'hôpital et la gare TGV. Donc, vous vous rendez compte que, d'ailleurs, si je, si je zoome sur la carte dans cette ville d'Avignon, eh vous avez là... La gare TGV, donc bah, un lieu de passage, un lieu de flux par excellence avec, avec l'aéroport euh, quand il y en a. Et puis l'hôpital, bah, ça c'est un centre d'intérêt incroyable, vous comprenez, entre le personnel hospitalier qui cherche à, à habiter proche de, bah, de, cette, de, de, de leur employeur et puis bah, toutes les personnes qui veulent venir au chevet des personnes qui sont hospitalisées donc pour des durées plus ou moins longues, aléatoires, et bien ça, ça c'est un vrai centre d'intérêt. Vous pouvez avoir aussi un gros siège d'entreprise dans les villes. Je pense à Clermont-Ferrand et notre ville de, de Rhône-Alpes, Auvergne. Vous avez Michelin qui rayonne à l'international. Investir dans un bien qui ne soit non loin du siège d'entreprise de cette entreprise euh, mondialement connue bah, est quand même, j'allais dire une garantie. En tout cas, vous mettez toutes les chances de votre côté en investissant dans un bien qui est proche de ce siège d'entreprise. Et puis, sinon, vous avez également, évidemment, le, le, le centre ville de la ville où vous habitez, qui est sur la carte. Vous voyez, de non loin. Donc ici, si je reprends, vous avez la, vous avez Pardon, je vais rezoomer. Euh, vous avez la gare Avignon TGV qui est euh, sur, ici euh, sur l'écran, et puis le, le, le, le centre hospitalier donc, qui est vraiment entre les deux, et le centre-ville qui est juste au nord. Donc vous êtes typiquement potentiellement à pied, à moins de 10 minutes entre la gare TGV, l'hôpital et le centre-ville. Donc ça, c'est un emplacement en or. Donc vous devez être vigilant au quartier. C'est euh, le, euh, le, le, le cinquième principe. Le sixième principe, bah j'en ai, ai déjà parlé, c'est la construction récente et notamment tout ce qui est DPE, tout ce qui est confort. Quand vous visez la location saisonnière, plus votre appartement il est, il est, il est, il est moderne, il est meublé, il est confortable, lumineux, en étage élevé, et plus vous aurez du succès. Alors il y a les stratégies inverses qui consistent à, à, à, à investir dans des biens, vous voyez, plutôt anciens, mais vous devez quand même le, le rénover pour apporter un cachet néanmoins le fait d'investir dans un bien, encore une fois avec le DPE qui va être vierge, ça va être euh, un point intéressant et important surtout si vous devez faire un retropédalage dans votre stratégie de location saisonnière et revenir en location euh, euh, classique. Et puis dernier point, alors qui n'est pas mentionné ici, mais ce serait tous les autres centres d'intérêt alors puisque je vous lis la petite annonce, appartementé de bise de 57 mètres carrés, donc vous voyez c'est c'est plus grand qu'un T2 classique, vous comprenez qu'il y a une, une, une deuxième chambre, ou un deuxième bureau en fait qui existe, mais qui n'est pas mentionné. Entre l'hôpital et gare TGV, résidence sécurisée de 2004, alors l'aspect sécurisant c'est important aussi, place de parking on l'a vu. L'appartement est composé d'un salon séjour, cuisine équipée, le balcon, chambre plus un bureau ou chambre pour bébé, WC séparé, salle de bain et baignoire et troisième étage avec ascenseur. Euh, il est vendu loué, donc là c'est ce que je vous explique, un appartement qui est vendu loué, vous voyez, en habitation meublée classique. Le actuel, 520 euros TTC, ou, ou charges incluse a dû vouloir dire la, le, le vendeur. Et les charges de copropriété à 1200 euros par an, ça fait une centaine d'euros par mois. C'est ça qui fait que j'en déduis qu'il y a un ascenseur, parce que ce sont déjà des charges d'un certain montant, 100 euros par mois. Et donc, on, traditionnellement, dans une habitation, on impute euh, deux tiers de ces charges aux locataires. Donc, à mon avis, ça va revenir à 450 euros hors charge, plus 70 euros de charge que l'on... Euh, que l'on transfère au locataire donc il manque ici la taxe foncière mais en tout cas sinon le locataire en place depuis 2019 donc ça c'est bon signe aussi ça veut dire que les gens s'y plaisent il ne resteraient pas aussi longtemps si ce n'était pas le cas appartement rénover 2018 parquet cuisine peinture et ça se voit sur les euh, sur les photos en tout cas ce qui n'apparaît pas ici et c'est le septième et dernier point auquel vous devriez prêter attention sont tous les tous les points d'intérêt de proximité on ne sait pas ici dans la petite annonce euh, bah, où sont euh, les écoles, où sont les crèches. Vous voyez, si vous louez plus tard à un couple avec un enfant, où sont les, les collèges et les lycées, où est la, la, la boulangerie la plus proche, euh, le, le, je sais pas, le, le, le tabac, vous comprenez, la pharmacie, euh, le café. Bah, tout ça, ça va vous, fait, vous induisez qu'il y a une vie de quartier là où vous habitez. Et donc, bah, vous, investisseur, vous devez aussi cibler ce genre de choses-là puisque c'est tout à fait bah, pertinent dans votre projet de location saisonnière. Quelqu'un qui veut euh, tout simplement euh, voilà, prendre un verre facilement au pied de l'immeuble, c'est important également. Voilà pour les sept critères que vous devez bah, particulièrement cibler quand vous avez un projet de location saisonnière. Il y a deux ici interrogations bah, qui seraient à voir pendant la visite. C'est déjà le règlement de copropriété. Ici, vous êtes dans un appartement, dans une copropriété. Eh bien, vous avez un règlement intérieur, ce qu'on appelle un règlement de copropriété. Parfois, certains n'autorisent pas la location de courte durée. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir bah, en amont, dès le départ, avant d'acheter, au lieu de s'en rendre compte après-coup. Surtout que bah, tout le monde peut passer au travers. Si vous n'expliquez pas à votre notaire que vous avez un projet de location saisonnière, lui, il peut ne pas attirer votre attention sur le fait que ce soit autorisé ou pas. Vous voyez, s'il pense qu'il y a une résidence principale ou une location classique, donc soyez vigilant, règlement de copropriété. Et puis le deuxième point, qui est une conséquence de la proximité de la gare TGV, bah, vérifier pendant une visite. Au niveau des nuisances sonores et de la vue au passage, mais surtout des de nuisances sonores, si vous bah, n'entend pas un train toutes les 20 minutes du fait de la proximité, donc à voir avec l'isolation et aussi et la, la, la, la, la distance par rapport à la voie forêt, mais c'est les deux éléments que vous devrez aller voir en visite, euh, les deux choses auxquelles il faudra euh, répondre. Et au niveau du potentiel locatif sur un bien comme ceci, bah, un, vous voyez un, un, un, un T2 bis, alors moi j'aime bien dire un, un, presque un T3 pour le coup Avignon, je ne serais pas surpris que ça puisse se louer en meublé joliment décoré en, au, autour des 600 euros, entre 550 et 600 euros. Donc ce qui couvrirait à, un montant d'emprunt de, sur un montant à 100 000 euros comme ceci, plus des charges, plus les charges et les taxes. Vous voyez. Donc ça c'est bien. Quant à la location saisonnière dans une ville comme ça, vous voyez. Donc euh, ben bah voilà, euh, ville très visitée, proximité de l'autoroute, proximité de la mer Méditerranée. Euh, ville du sud-est, euh, voilà, parlons de la Provence, donc à mon avis vous êtes non loin de 70 euros par nuit dans une ville comme ceci, et ça peut allègrement doubler à 140 euros par nuit lo lors des mois d'été en juillet-août, et alors que tout le monde vient et sature les hôtels et vient visiter la ville d'Avignon avec les festivals, etc. Donc voilà l'intérêt majeur d'une location de courte durée, location saisonnière, c'est d'avoir une rentabilité, hors norme. Voilà pour ce genre de produit la petite annonce euh, en question. Alors si si vous souhaitez mon aide, alors moi je propose trois niveaux de service pour ce genre de bien. Si vous qui m'écoutez vous êtes en recherche d'un bien, location saisonnière pour l'exemple, alors je propose tout d'abord une heure de coaching. Bah, C'est une heure simplement, on est chacun derrière son ordinateur et on peut chercher, affiner vos recherches ou réorienter vos recherches, si vous avez un projet justement comme celui-ci, et vous avez mon aide pendant une heure. Donc voilà, c'est une heure, c'est rapide, et on est, euh, vous et moi, chacun, sur son PC par Internet, et je réponds à toutes vos questions, on fait des recherches ensemble. Deuxième, euh, deuxième catégorie d'offres que je vous propose, c'est une formation, un programme sur les ventes occupées. Je vous en ai parlé euh, au début de cette vidéo, c'est un énorme avantage, d'ailleurs, que ce soit pour un investissement classique, d'ailleurs, hein, si vous avez un, un projet d'investissement euh, ben voilà, pour faire du meublé à l'habitation, que ce ne soit pas de la location saisonnière, ou de la location saisonnière comme c'est le, le, le sujet de la vidéo, eh bien, vous avez un programme Issu de mon expérience terrain, de chasseur immobilier professionnel depuis des années, ayant moi-même fait investir mes clients dans des ventes occupées, ils s'en portent très bien, et ayant moi-même investi dans des, dans des ventes occupées, eh bien vous avez un programme qui s'appelle justement « Ventes occupées », comment faire pour les repérer, les dénicher et pour les acheter, pour pouvoir les acheter, pouvoir les transformer, les améliorer ou mieux les présenter. Un, alors ici, il n'y a pas de potentiel de travaux ou juste de la déco, puisque c'est déjà rénové, mais vous avez des biens qui se prêtent beaucoup euh, typiquement, tr transformer une alcôve en, en coin de nuit, vous voyez, ça, vous avez des, des éléments qui peuvent, comme ça, améliorer votre bien. Et troisième et dernière catégorie de services que je peux vous proposer, bah, c'est mes services de chasseurs immobiliers. Donc là, c'est du done for you, je, je, je, je recherche pour vous, je déniche et je négocie pour vous un bien. Et vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, acheter, visiter ou pas. J'ai des clients qu expatriés qui ne visitent pas les biens que je leur propose, où vous venez euh, vous assurer que tout euh, vous plaît et tout convient. Et voilà pour ces trois catégories heures de coaching programme en ligne, ateliers en ligne, ventes occupées Et euh, prestations de chasseurs Pour cela je vous mettrai dans la description Les trois liens euh, euh, correspondants à ces offres Dont un lien qui vous permettra de me contacter directement Si c'est la chasse immobilière qui vous euh, inspire et, et, et pourquoi je vous propose ce genre de bien Vous voyez ici typiquement c'est un particulier qui vend voilà la, la, la, la dame s'appelle Anne-Sophie Moi en tant que chasseur immobilier je suis un intermédiaire Et les particuliers qui vendent en direct sur le bon coin Ne souhaitent pas d'agence immobilière ni d'agence pour vendre avec un mandat de vente, parce qu'ils s'estiment suffisamment euh, au point pour vendre par eux-mêmes, et c'est tout à fait OK, ni avec un, un chasseur immobilier qui a beau expliquer que les honoraires sont payés par l'acquéreur, qu'il n'y a pas de surcoût par rapport à votre, à, au bien à vendre, etc., les, les, les gens ne veulent pas d'intermédiaire, donc je ne peux pas, moi, proposer ce genre de bien à, à des clients qui me mandatent pour des recherches d'appartements, ce que sont les parties qui lui vendent, mais vous, vous qui m'écoutez via un coaching, je peux vous, justement et vous aider à détecter ce genre de bien et à faire en sorte que vous y alliez directement avec mon accompagnement à distance. Voilà pour aussi la raison de cette, de cette heure de coaching, par exemple, et que cette, de cet atelier en ligne vont nous occuper. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des gens qui euh, rament un peu pour trouver un bien en location saisonnière. Vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres exemples de, bah, soit de visites que je fais euh, sur le terrain ou de, de, de petites annonces sur le bon coin, comme ça que je déniche et que je, et que je décortique. Pour vous, si vous avez des sujets J'invite à, à, à les poster, à les proposer dans les commentaires ou des questions. Même chose, à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.